Bonjour, aujourd'hui je te propose un petit jeu très amusant sur l'écriture de paroles de chansons. A l'origine, ce jeu s'appelle « Bou Rimé ». Il y a une scène très drôle dans le film ridicule de Patrice Lecomte. Enfin, je dis pas que Patrice Lecomte a fait un film ridicule. Euh, je dis que le film de Patrice Lecomte ridicule, enfin, c'est pas Patrice Lecomte qui est ridicule. Je... C'est le nom de son film. Le nom de son film est ridicule. Voilà, il s'appelle comme ça le, le film de Patrice Leconte, enfin un de ses films en tout cas. Et il y a un extrait enfin, que tu peux voir euh, facilement sur YouTube, ou euh, une scène du film en fait, où tu vois euh, une démonstration, même deux démonstrations de ce jeu qui s'appelle Bourrimé. Nous, nous allons faire une version moderne de, de ce jeu, une version actuelle, que l'on appelle le Citron. Le Citron, en fait, c'est un, une version améliorée de Bourrimé qui est euh, à l'initiative de Claude Lemel. Claude Lemel, c'est, comme chacun sait, un grand auteur de chansons françaises. Et en fait, il a euh, remis ce, euh, comment dire, ce, ce jeu au goût du jour avec le citron. Alors, le principe du citron, c'est quoi Eh bien, le principe, c'est que l'on t'impose quatre mots qui riment. Donc, tu as deux mots qui riment ensemble et encore deux autres mots qui riment ensemble. Et tu dois trouver un quatrain avec un texte cohérent qui relie ces quatre mots. Bon, je t'explique, tu vas voir, c'est pas très difficile à comprendre, enfin l'explication n'est pas difficile à comprendre, la réalisation est un petit peu plus difficile, mais justement, ça nous donne des idées, parce qu'en fait, le problème quand on veut écrire des chansons, et tu as sans doute remarqué que, bon, j'ai eu pas mal d'inspiration ces derniers jours, mais c'est grâce à tes mots imposés. C'est-à-dire que si tu me dis, vas-y, fais-moi une chanson sur n'importe quoi, euh, bah, je vais me retrouver un peu perdu. Alors bon, avec l'habitude, bien sûr, on peut aller, on va dire, ok, allez, j'y vais, euh, je te fais une chanson, mais, mais c'est quand même beaucoup plus facile, en fait, d'avoir des mots imposés. Si je te dis, vas-y, fais-moi une chanson sur n'importe quoi, bah, je sais pas, tu vas me dire, par exemple, euh, « Tiens, le ciel est bleu, la montagne est belle, euh, je préfère quand il pleut, quand je sors la poubelle. » Bon, pff, <rire> pourquoi pas, quoi. Parce qu On peut faire mieux. Euh, « Oh, que le ciel est bleu, et ta robe est belle, elle va faire des envieux, Parmi les jouvencels. Pourquoi pas Bon, enfin bref. Donc, c'est quand même pas évident. Alors, avant de te révéler les règles du jeu, il faut que je te parle du sexe des rimes. Alors, ce n'est pas un cours pour adultes. Euh, le sexe des rimes, c'est quoi bah, Il y a des rimes qui sont masculines, des rimes qui sont féminines. Alors, je te montre ça sur un tableau blanc. Alors, on va prendre un tableau en deux colonnes. À gauche, on va écrire des rimes féminines. Expliquer ce que c'est, je vais donner quelques exemples et à droite des rimes masculines. Alors, les rimes féminines en fait, ce sont des, des rimes, des mots qui se terminent par un E muet. E muet, voilà. Okay. Donc, par exemple, table, ou je me fâche, ou crâne, ou quille, ou Bref, t'en as, as tellement, on ne va pas tous les faire. Allez, encore un, gomme. Bon, ensuite, je vais t'expliquer hein, pourquoi je te parle de ça, quel est l'intérêt. Les rimes masculines. Alors, tout simplement, les rimes masculines, c'est qu'elles ne se terminent pas par un E muet. Ok Donc, je vais barrer E muet pour dire, attention, ici, ça ne doit pas se terminer par un E muet. Exemple, professeur. Ami. Pain. Alors pourquoi parler de rime féminine et de rime masculine? Parce qu'il faut penser à l'accent tonique. Quand on fait une chanson, que ce soit en français ou dans n'importe quelle autre langue, il faut respecter l'accent tonique. Or l'accent tonique n'est pas tout le temps le même. On dit souvent qu'en français c'est pas difficile, l'accent tonique est sur la dernière syllabe d'un mot, mais c'est pas vrai. Ça dépend du sexe de la rime. Si on prend effectivement professeur, L'accent est sur la dernière syllabe. Professeur, ami, pain. Pain, il n'y a qu'une seul, euh, qu seule syllabe. Bon alors, j'aurais peut-être pu mettre autre chose. On va mettre copain, par exemple. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais co, ça vient de, du latin cum, qui signifie avec. Et donc le copain, c'est la personne avec qui on partage son pain. Et la copine, c'est la personne avec qui on partage sa, b -b -b sa peine. Coquin. <rire> donc, professeur, ami copain, harmonica, chanson, ok, on ne dit pas professeur, ami, copain, harmonica, chanson, <rire> bon, alors ça dépend des accents de certains, hein, peut-être que certains, euh, bon, mais enfin, en français, euh, c'est plus quand même la, la dernière syllabe qu'on accentue, professeur, ami, copain, harmonica, chanson, bon, par contre, on ne dit pas table, fâche, crâne, quille, gomme, on dit table, fâche, crâne, quille, gomme. Bien sûr, tu peux dire table, fâche, crâne, quille, gomme, ça marche aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça des E muets, mais le E muet, en fait, on peut le prononcer un peu. Alors ça dépend des régions, il y a des régions, où, comme dans le sud de la France, pas cher. et eh bien on dit le E muet, quoi, table, fâche, crâne quille, gomme, ok Mais même si tu le dis euh, de manière très subtile, table, fage, crâne, quille, gomme, bah c'est très important parce que le placement des mots sur la musique ne sera pas le même. Si tu écris une chanson et que tu dis quelque chose, que tu chantes quelque chose comme ceci, c'est à ton tour de mettre la table. Bah, franchement, ce n'est pas terrible. Il vaut mieux chanter quelque chose comme euh, C'est à ton tour de mettre la table Toi, table, table hein, C'est beaucoup plus joli, je te refais les deux C'est à ton tour de mettre la table Pas terrible C'est à ton tour de mettre la table Sinon je me fâche « Regarde ton crâne, en forme de quille, je vais te faire manger ma gomme. Ah, » Tu vois, ok. Alors que professeur, si je fais ça, « Il est drôle, le professeur. Il est drôle, le professeur. » Bon, ça passe. Mais bon, enfin c'est pas très grave, mais bon. « J'ai un seul ami. » Bon, pourquoi pas. J'ai un petit copain. J'aime l'harmonica. J'écris des chansons. Bon, c'est pas très bien placé. Il vaut mieux écrire euh, et chanter. J'aime mon professeur. Je n'ai qu'un seul ami. C'est mon petit copain. J'aime l'harmonica. J'écris des chansons. Toi, ok Alors en fait. Euh, Placer des rimes masculines un peu à l'envers sur la musique, ça passe pas trop mal, mais les rimes féminines euh, mal placées sur la musique, c'est assez horrible quand même. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, le citron, comment ça se passe Eh bien, tu vas soit demander à ton entourage un mot au hasard, ou tu cherches dans le dictionnaire. Alors, pour cela, si tu utilises un dictionnaire, je te déconseille le dictionnaire en ligne. C'est pas que les dictionnaires en ligne soient mauvais. Il y en a même de très bons, mais c'est que euh, l'idée, c'est de trouver un mot au hasard. Or, dans le dictionnaire en ligne, il faut que tu fasses une recherche pour euh, éventuellement, tu peux taper les premières lettres d'un mot et il te donne des mots approchant euh, les premières lettres que tu as tapé. Mais bon, il faut quand même déjà avoir l'idée de taper les premières lettres. L'avantage du dictionnaire, c'est que tu peux avoir un mot complètement au hasard. Donc, l'idée, c'est que tu prends une page au hasard, tac, et tu prends le premier mot de la liste. Ok Allez, tu me dis stop alors, dis-moi stop. Ah, ça y est, il m'a dit stop. <rire> Alors, tu prends par exemple la page de droite et tu lis le premier nom commun. C'est important de faire avec des noms communs parce que avec des verbes. Bon, tu peux le faire aussi avec des verbes et des adverbes, par exemple. Mais bon, c'est quand même plus sympa. Pour les chansons, en tout cas, si tu peux éviter les adverbes et les adjectifs, euh, bon, c'est quand même mieux. Donc, les noms communs, c'est quand même beaucoup mieux. Tu peux prendre aussi des noms propres. Hein. Là, on va faire l'exemple avec des noms communs. Ok donc, le premier nom commun, alors attends, parce que là, dans ce dictionnaire, il mélange les noms propres et les noms communs. Les noms propres sont en bleu et les noms communs sont en noir. Fontanelle. OK. Alors, le premier mot, c'est fontanelle. Donc ça, c'est une rime féminine, puisque ça se termine par un E muet. Une fontanelle. OK. La fontanelle, tu sais, c'est voilà, la partie qui est au sommet du crâne, qui se referme. En fait, le bébé, il naît avec une fontanelle et ça se euh, avec l'âge, donc ça devient un os, ça ossifie, et, euh, et donc euh, à l'âge adulte, évidemment, on ne voit plus la fontanelle. Ok. Alors maintenant, il nous faut un autre mot. Alors cette fois-ci, il nous faut euh, un, une rime masculine. Donc, on va reprendre le dictionnaire, une autre page. Si jamais on tombe sur le premier nom commun qui est une rime féminine, eh ben on passe notre chemin et on essaie de trouver une rime masculine. Ok. Alors je prends une autre page au hasard. Ok. Et donc, je prends, le, je prends la page de gauche, par exemple, le premier nom commun, « jockey ». Très bien. Alors, nous avons « Fontanelle et « jockey ». Alors maintenant, l'idée, ça va être de trouver des rimes. Parce qu'évidemment, si tu reprends le dictionnaire et que tu essaies de trouver un mot qui rime avec « Fontanelle et un autre qui rime avec « jockey », tu vas y passer du temps. Pour cela, il vaut mieux utiliser un dictionnaire de rimes. J'en connais un excellent, qu'une amie m'a conseillé, qui est en ligne. Voici comment ça fonctionne. Alors, il faut aller sur rimsolide.com. Alors rimsolide, donc c'est écrit R I M -E S ensuite tout attaché solide au pluriel.com. Alors voici comment ça fonctionne. Tu peux mettre un mot ici, choisir la nature du mot donc on va prendre des noms communs, on peut inclure ou exclure les mots rares. Euh, bon, il vaut mieux que toujours les mots rares, parce que le but quand même d'une chanson, c'est que ce soit populaire. Tu peux choisir le nombre de syllabes, mais ça, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, on a dit, on avait Fontanelle. Ok, on clique sur la loupe. Alors, il nous propose des euh, mots qui sont euh, assez proches. Alors, pour que la rime soit riche, je vais imposer, la, on a la phonétique ici, que ça se termine par nel. On va voir ce qu'il nous propose. Canel. Ah, très bien. Ok. Canel. Bah, tu vois, euh, si euh, je n'avais pas euh, utilisé euh, solide, euh, je n'aurais pas pensé à faire rimer Fontanel avec Canel. Bon, ça va être un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Alors maintenant, on a dit quoi Ah oui, on a aussi Jockey. Alors, Jockey, pareil. On va imposer le quai. Même OK. Pourquoi pas. OK. Alors, OK, c'est un mot anglais, mais Perroquet, bah ben voilà, <rire> jockey et perroquet, super. Alors, voici nos quatre mots. Je vais écrire ça sur le tableau blanc. Dans le citron, dans le jeu citron, la consigne, c'est d'avoir des rimes croisées. Alors, qu'est-ce que sont les rimes croisées En fait, tu as principalement trois structures de rimes. Alors, on a ce qu'on appelle les rimes suivies, A, A, B, B. Alors, A, B, B, B, ça ne veut pas dire que les mots se terminent par A et par B, ça veut dire que les deux premiers vers riment ensemble et les deux vers suivants riment ensemble donc le vers 1 et le vers 2 riment ensemble le vers 3 et le vers 4 riment ensemble ça c'est ce qu'on appelle les rimes suivies après on a les rimes croisées abab a, B. donc le premier et troisième vers riment ensemble le deuxième et le quatrième riment ensemble et la structure préférée de Claude Lemel abba B, B, a. donc rien à voir avec le groupe ABA. A, B, B, A, c'est-à-dire que le premier et le quatrième verre riment ensemble, et le deuxième et troisième verre riment ensemble. Ok Donc nous, pour le citron, on va s'imposer A, B, A, B, les rimes croisées. C'est ce que j'ai indiqué ici. Fontanelle, jockey, cannelle, perroquet. Donc tu vois, les deux rimes féminines sont au premier et troisième vers, les deux rimes masculines au deuxième et quatrième. On aura pu inverser, on aura pu mettre jockey, fontanelle, perroquet, cannelle, ou peu importe. Ok donc voilà, Donc, je t'impose fontanelle, jockey, cannelle, perroquet, en tout cas je m'impose pour l'exemple, si tu veux jouer avec moi tu peux essayer aussi, et je vais me prendre 10 minutes pour euh, essayer de trouver un quatrain euh, avec ces mots fontanelle, jockey, cannelle, perroquet, le but étant évidemment de trouver quelque chose de cohérent, hein. pas dire simplement, euh, ah là là les fontanelles, euh, ah super les jockeys, euh, ah c'est cool la cannelle, euh, Oh là là, les pauvres, il okay, bon, faut quand même trouver quelque chose, une histoire, une petite histoire cohérente. Ok Bon, ça y est, j'ai trouvé. Alors, quand on écrit des citrons, on peut faire des recherches. Et moi, souvent, je fais des recherches sur Internet pour essayer de trouver des liens entre différents mots, des idées, des choses comme ça. Oh, et puis, c'est en faisant mes recherches que, finalement, j'arrive à trouver euh, les mots dont j'ai besoin. Ok Tout ne vient pas comme ça de, de la science infuse. Je ne me mets pas comme ça... Euh, euh, sur mon balcon en attendant l'élimination divine, <rire> donc je fais des recherches quoi, ok Et eh bien c'est exactement ce que j'ai fait pour l'E4A, en fait j'en ai trouvé 3. Je vais t'expliquer pourquoi j'en ai trouvé 3. J'ai fait quelques petites recherches très sommaires sur internet, et regarde ce que j'ai trouvé, tu vas pas en revenir. Et je te promets que c'était pas préparé, d'ailleurs tu l'as vu, j'ai pris des mots au hasard dans le dictionnaire, je suis allé sur Solide et il m'a sorti des mots au hasard, et regarde ce que j'ai trouvé, je, je ne reviens pas moi-même. Figure-toi qu'il existe des chevaux qui s'appellent Canel. Par exemple, Canel du Mistral. Il faut le faire quand même. Avoir trouvé comme ça, complètement au hasard, Canel et Jockey, et euh, se rendre compte qu'il y a un cheval qui s'appelle Canel. Mais il y a encore plus fort, beaucoup plus fort. Regarde ça. Franchement, moi j'en ai eu des frissons quand j'ai découvert ces trucs. Une recherche d'une seconde. Il y a un Jockey qui s'appelle Alexandre Fontanel. Il faut le faire quand même. On trouve... Canel, le nom d'un cheval, jockey et fontanelle dans le même citron. Et il y a justement un jockey qui s'appelle Alexandre Fontanelle. Alors, ben, on va rendre hommage à Alexandre Fontanelle aujourd'hui. Hein, on ne peut pas y couper. Quand j'ai vu qu'il y avait le nom euh, Alexandre Fontanelle et le nom Canel d'un cheval, ben, forcément, du coup, Canel, ça devient un nom propre et Fontanelle aussi. Du coup, j'ai fait euh, deux quatrains avec des noms propres et euh, un quatrain avec seulement des noms communs. J'ai écrit tout ça au brouillon. Tu vois, il quelques ratures. Mais c'est normal, hein. encore une fois, tout ne vient pas comme ça. Souvent, les élèves me disent « Ah euh, oh ouais, mais toi, euh, t'es un tel génie, euh, tout devient comme ça. » Mais non, pas du tout, absolument pas, je travaille, quoi. Donc, euh, je rature, j'essaie des trucs, « Oh non, ça, c'est pas terrible, j'essaie autre chose, quoi. Voilà. » Ce n'est pas un travail de longue haleine, parce qu'avec les techniques que je vais t'enseigner, bah, tu vas réussir à faire des chansons assez rapidement. Moi-même, tu l'as vu, je crée une chanson par jour. Bon, donc, c'est faisable, quoi. Mais c'est quand même un peu de travail. Bon, alors voici les quatre 1. Donc, voici le premier. En octosyllabes, je l'ai pas fait exprès, hein. c'est-à-dire que j'ai commencé à créer le premier vers, le deuxième vers, je dis oh ben bah, tiens, c'est du 8, hop, je fais tout en 8. Comme Alexandre Fontanelle, un beau jour je serai jockey, j'y pense en mangeant de la cannelle avec mon ami perroquet. Alors, le deuxième quatrain s'adresse à des enfants en bas âge, forcément avec Fontanelle. Quand se fermera ma fontanelle, j'aurai l'âge de devenir jockey. Je serais fier de monter cannelle. Pour l'instant, je monte mon perroquet. Le troisième quatrain est encore euh, pour les enfants, pour les jeunes enfants. On voit encore ma fontanelle. Je suis plus petit qu'un zoquet. Je n'aime pas le lait à la cannelle. Je donne toi mon perroquet. Bon, et eh bien écoute, on peut aller encore plus loin que simplement écrire ces quatrains. On peut les mettre en musique. Donc, le premier quatrain, c'est de l'octosyllabe. Par exemple. Armé de mon ukulélé, je peux faire ceci. Comme Alexandre Fontanelle, un beau jour je serai jockey, j'y pense en mangeant la cannelle avec mon ami perroquet. Toi, ça marche Alors, dans le deuxième quatrain, les vers font 9 syllabes. Donc, si on prend sensiblement la même mélodie, il va falloir rimer différemment. Quand se fermera ma fontanelle J'aurai l'âge de devenir jockey. Je serai fier de monter cannelle Pour l'instant je monte mon perroquet Le dernier, comme le premier, est en octosyllabe Allez, pour varier les plaisirs, on va changer de mélodie On voit encore ma fontanelle Je suis plus petit qu'un jockey. J'aime pas le lait à la cannelle, je donne tout à mon père perroquet. Alors si tu veux voir un autre citron, je te propose un lien dans la description de cette vidéo. Figure-toi que je fais aussi des citrons sur scène. Effectivement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Stylomaniacs. Les stylomaniaques, ce sont des auteurs qui participent aux ateliers d'écriture animés par Claude Lemel et qui organisent chaque année des concerts. Alors le principe des stylomaniaques sur scène, c'est que chaque artiste interprète ses chansons et pendant le spectacle, Claude Lemel impose plusieurs défis. L'un de ces défis est d'écrire un citron. Le public m'a imposé quatre mots et j'avais dix minutes pour écrire un joli citron que j'ai lu ensuite sur scène. Si tu as apprécié ce cours en vidéo, clique sur le pouce en l'air. Et avant de nous quitter, je te propose un défi avec un cadeau à la clé. Un très gros cadeau à la clé. Écris au moins un citron, soit avec les mots qu'on a trouvés ensemble aujourd'hui, soit avec quatre autres mots. Tu me l'écris en commentaire de cette vidéo. Et pour te récompenser de ton effort, je t'offre 30 minutes de cours privé. Si tu me proposes un ou plusieurs citrons, en commentaire de ton ou de tes citrons, je t'indiquerai un lien sur lequel tu pourras cliquer pour réserver une plage horaire de 30 minutes dans mon agenda. Donc tu rempliras tes coordonnées et je t'appellerai personnellement. Pendant ce cours de 30 minutes, qu'est-ce que nous ferons Eh bien, soit nous partirons d'un texte que tu as déjà écrit, une ébauche de texte par exemple, que tu veux améliorer, ou nous écrirons un petit bout de texte ensemble et je répondrai aussi à toutes tes questions sur l'écriture de chansons. Donc pour participer à ce jeu, deux choses à faire. Être abonné à la chaîne YouTube Armo Chopin, m'écrire un citron en commentaire de la vidéo, et en récompense, je t'offre 30 minutes de cours. Si d'ores et déjà tu veux aller plus loin dans l'écriture de chansons, sache que j'anime un stage qui commence lundi, donc si tu n'as pas encore réservé ta place, dépêche-toi, car bon, il reste encore quelques places, mais il ne reste pas beaucoup de jours pour s'inscrire. Donc tu cliques sur le « i » comme invitation, ou sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, j'attends ton ou tes citrons